Hello, Salut. comment ça va Ça va Ah, Ça me fait trop plaisir de te revoir en vrai. Après les vacances que je viens de passer, c'était bien mais euh, assez long quand même. <rire> Moi aussi je suis trop contente de te revoir. Après je t'avoue que les vacances ça m'a permis de bien me reposer. Après l'année stressante que je viens de vivre, c'est sûr que ça fait du bien. D'ailleurs, une bonne soirée avant de démarrer l'année, ça serait parfait <rire> Ça me fait penser à la soirée d'intégration de l'année dernière, celle dont tu m'avais parlé, ça va être la folie là-dedans <rire> <rire> Ah ouais, non, mais je te raconte pas la soirée oh, Tiens, d'ailleurs, il doit y avoir des photos qui traînent sur le groupe de ma promo Attends, je regarde, ça fait longtemps que j'y ai pas jeté un oeil Ah ouais, ça avait l'air tellement bien Attends, c'est les soutifs, là Ouais, les mecs voulaient qu'on enlève nos soutifs pour faire la banderole la plus longue, c'est un peu un, un défi qu'ils font tous les ans elle faisait 10 mètres, c'était fou Sérieux <rire> Ouais Ouais, et comme par hasard, vous aviez tous un t-shirt blanc, c'était fait exprès ou... Ouais, ouais, on nous avait demandé de mettre des vêtements blancs. Tiens, d'ailleurs, je vois que c'était les filles qui étaient habillées en blanc, genre que les filles. Tu crois qu'ils ont fait exprès ou pas Bah, en vrai, clairement, je trouve ça un peu léger quand même. Les gars vous laissez rincer l'œil, je pense. C'est un peu problématique, je trouve. Bah, après, tu les connais, les gars, hein. Dès qu'ils peuvent regarder ce qu'on a sous le t-shirt, ils sont présents. Mais... Euh... J'avoue qu'après coup, je voyais pas trop le problème avant que tu m'en parles. Et puis, euh, bah, tu vois, j'ai plus suivi le mouvement qu'autre chose. Sinon, je serais passée pour une meuf coincée en fait. Ouais, bah, c'est ton corps après, non Ils ont pas le droit de vous forcer comme ça. C'est de l'intimidation quand même. T'as vu cette fille Elle a l'air bien saoule sur la vidéo. Hein ouais, grave. Elle a dû faire un des défis où il faut boire le plus vite possible. T'as vu il Y a un gars qui lui touche les fesses. Il a laissé mmh. un commentaire sous la vidéo. Trop bonne la meuf, elle aime se faire toucher le cul quand elle est foncedée, la salope. Super, non mais en vrai ou quoi À quel moment tu fais ça ou tu dis ça mmh. Vous l'avez signalé J'avoue que j'avais pas vu. Comme par hasard, il envoyait ça le lendemain quand tout le monde était dans le mal et incapable de réagir. Pff, mmh. Il est super sympa lui en plus, il est trop beau gosse et tout. Oh, ça me refroidit un peu là j'avoue. Mais la fille tu la connais Non pas très bien. Je l'ai vu aller dans une chambre avec ce gars, elle tenait à peine debout. Je me suis demandé ce qu'ils allaient faire, mais euh, bah, je voulais pas les déranger, quoi. Mais euh, maintenant que tu me le dis, le lendemain, elle avait pas l'air très très bien quand on a nettoyé la salle. Ouais, non, mais c'est grave flippant, ton histoire. Hein. J'espère qu'il s'est rien passé, quoi. Tiens, ça c'était un autre défi où les gars doivent boire de l'eau des toilettes. Je t'avoue que ça me donnait bien envie de vomir. Ils sont obligés de le faire pour être considérés comme des vrais mecs. Mais non mais ils sont malades, qui fait ça Et il se passe quoi s'ils refusent Bon, ils se font traiter de PD. Et après, ils se déshabillent devant tout le monde. Pour gagner leur place, euh, on les force à boire. Les filles choisissent le vainqueur. Les perdants sont chambrés tout le reste de la soirée. D'ailleurs, un des gars a fait un coma étudié l'année dernière. Non mais attends, vous avez rien fait pour arrêter ça C'est de la masculinité toxique et même teintée d'homophobie, ça mmh. Ouais, c'est affreux en vrai. C'est juste qu'avec l'alcool, l'ambiance et la pression du groupe, bah, on ne réagit pas pour euh, ne pas être mis de côté, en fait. Bah, mais en tout cas, je pense qu'une soirée d'intégration, ça ne devrait pas être la porte ouverte à toutes les dérives, quoi puis même, c'est interdit par la loi. Ces scènes vous évoquent-elles des souvenirs Elles vous rappellent des situations que vous avez vécues ou qu'on vous a racontées Elles vous font sourire, vous choquent, vous interpellent peut-être Les soirées et week-ends d'intégration marquent l'entrée à l'université. C'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir la vie étudiante et de faire la fête. Malheureusement, il arrive que ça ne se passe pas bien pour tout le monde. Intégration n'est pas synonyme de bizutage. Généralement, l'ambiance est bienveillante et on ne constate pas de dérive. Humilier ou maltraiter une personne n'est jamais un bon moyen de l'intégrer à un groupe. Au contraire. La première partie de la vidéo s'inspire d'exemples vécus en fac de santé. D'après une étude récente en médecine, 4 étudiants sur 10 ont déjà subi des remarques sexistes pendant leurs études. Cette même enquête révèle que 9 agressions sexuelles sur 10 interviennent lors d'événements étudiants. Dès le début des études de médecine, des rituels et chansons symbolisent l'appartenance à une corporation. Ils font souvent rire et sont très peu remis en question. Certaines paroles de chansons ou des dessins à caractère sexuel sont souvent dégradants et peuvent tout autant blesser que des injures. Pour les personnes victimes de ces violences sexistes et sexuelles, les répercussions dépassent ces événements et se prolongent dans leur vie personnelle et leur scolarité. Cela peut se traduire par de l'anxiété, le développement d'un isolement, l'absentéisme lors des cours, la consommation excessive ou l'addiction à des substances toxiques. Dans la très grande majorité des cas, les événements d'intégration sont organisés dans un environnement cadré et sécurisant. Les dérives et débordements sont dus à des comportements qu'il ne faut pas tolérer et qu'on peut et doit signaler et condamner. Les associations étudiantes sont formées et accompagnées pour organiser des événements toujours plus responsables, mais nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Il ne faut pas banaliser les situations problématiques. Chacun peut repérer la limite entre « humour lourd » et « sexisme » et s'interroger sur la notion et le cadre du consentement. Il faut aussi intervenir pour dire qu'on ne cautionne pas. Les agissements sexistes et sexuels sont de différentes natures, verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles. Les réactions des témoins et victimes sont variables. La loi reconnaît ces situations. Le bizutage porte atteinte à la dignité. Il s'agit d'un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le volontariat des participants n'est pas recevable au regard de la loi, qui condamne le bizutage effectué sur une personne contre son gré ou non. Le harcèlement sexuel est aussi un délit. La loi punit d'autres infractions, délits et crimes, comme les injures à caractère sexiste, sexuel ou homophobe, l'exhibition sexuelle dans un lieu public, l'agression sexuelle, le viol, l'atteinte à la vie privée ou le cyberharcèlement. Vous êtes victime de violences sexistes, de violences sexuelles ou de discrimination Ne restez pas seul. Cherchez du soutien auprès de vos camarades, du service santé des étudiants, des associations ou des étudiants relais santé de votre campus. Si possible, collectez des éléments de preuve. Portez plainte, l'université peut vous accompagner dans cette démarche. Si vous avez des doutes sur ce qui se passe lors de votre soirée d'intégration et que vous vous sentez gêné, n'hésitez pas, parlez-en. Vous êtes témoin de violences sexistes, de violences sexuelles ou de discrimination En cas d'urgence, appelez les secours. Montrez-vous solidaire de la personne victime en la conseillant. Il est important de ne pas minimiser son ressenti et de ne pas la stigmatiser. Écoutez et ne mettez pas en doute sa parole. Contactez la cellule d'écoute de l'université et ou les associations. Écrivez votre témoignage. Des adresses électroniques sécurisées gérées par les médecins des services de santé des personnels et des étudiants ont été mises en place. Gérées par les médecins des services de santé, les réponses sont apportées en toute confidentialité. Pour les étudiants, il faut écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. En dehors de l'université, plusieurs associations ou organismes peuvent vous aider. Par exemple, vous pouvez contacter la ligne téléphonique 3919, SOS Victimes, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, ou le service Internet Signalement. Ensemble, individuellement et collectivement, nous pouvons faire en sorte d'organiser des événements d'intégration appréciés et sécurisés, sympas et responsables. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter de nombreuses ressources en ligne. En voici quelques-unes.